La tourbière est caractérisée par un sol organique constitué d'une matière végétale noirâtre peu décomposée que l'on appelle tourbe. Son sol est mal drainé et est généralement au même niveau que la nappe d'eau souterraine. Rares dans notre région, les tourbières sont des milieux acides dominés par des sphènes et des arbustes de la famille du bleuet. On y trouve parfois des arbres comme l'épinette rouge, le mélèze, l'érable rouge et le bouleau gris. Les dernières tourbières de la réserve de biosphère du Mont-Saint-Hilaire se trouvent à la présentation et à Saint-Denis-sur-Richelieu.